Bonjour, je suis Régis Samon, chef d'entreprise, coach et formateur marketing, spécialiste des PME en difficulté de vente. Aujourd'hui, vous allez comprendre la vente et ses concepts clés que sont la prospection commerciale et le travail du vendeur au quotidien. Dans cette vidéo de 7 minutes, vous allez comprendre les principes fondateurs pour vendre un produit. Nous avons conçu ce programme éducatif au cabinet MP parce que beaucoup de chefs de PME galèrent au quotidien pour vendre leurs services ou leurs produits, surtout en Afrique francophone. Ils galèrent parce que la majorité essaie de copier les techniques des multinationales qu'ils voient autour d'eux. Sauf que pour être un excellent copieur, il faut au moins comprendre les principes fondamentaux de ce que vous voulez copier. Je vous donne un exemple simple. Disons que vous voulez reproduire une image de la Terre entière. Il vous faut au moins savoir que la Terre est ronde et non plate. Eh bien, c'est pareil pour la vente. Si vous connaissez les principes fondateurs de la vente, vous pourrez alors copier et même adapter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 avec une deuxième personne qui, elle, possède une solution au problème de ce prospect. Cette solution, c'est le produit ou le service. Et cette deuxième personne, c'est évidemment l'entrepreneur. C'est celui qui possède le produit ou le service. Ainsi, quand un prospect accepte de donner son argent pour acquérir une solution que vous lui proposez, on dit que vous avez conclu une vente. Donc, une fois que vous avez compris cela, tout devient plus clair en ce qui concerne votre travail en tant que vendeur. Puisque vous êtes un intermédiaire qui met en contact deux personnes, c'est-à-dire le prospect et l'entrepreneur, votre travail en tant que vendeur consistera à accomplir deux tâches quotidiennes. Deux. La première tâche en tant que vendeur, c'est tout simplement de trouver ces personnes-là qui ont des problèmes que votre produit résout. Vous devez trouver autant de ces personnes-là qu'on appelle les prospects, autant que possible. C'est ce qu'on appelle la prospection commerciale.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 le processus de vente. On récapitule dans ce qu'on a vu jusqu'à présent. Un, vous êtes un vendeur, c'est-à-dire un intermédiaire dont le travail consiste au quotidien à prospecter, c'est-à-dire à chercher les personnes qui ont des problèmes à résoudre ou des besoins à combler. Ces personnes-là sont appelées prospectes. Ensuite, vous leur proposez une offre commerciale convaincante pour qu'ils achètent et que vous fassiez le maximum de ventes. Maintenant qu'on sait Exactement ce que nous devons faire en tant que vendeur. On va s'intéresser au comment. Comment exécuter ces deux tâches On commence par la première. Comment prospecter En d'autres termes, comment trouver ces prospects là dans votre marché Eh bien, la prospection commerciale est la tâche que beaucoup de vendeurs trouvent compliquée à exécuter. Et ils ont bien raison. Effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que aucun des prospects ne se promet avec une pancarte sur laquelle il est, ou bien sur son front, sur laquelle c'est écrit la liste de tout, euh, tous les problèmes et tous les besoins qu'il cherche à satisfaire. Dans la vie courante, les prospects sont invisibles. On ne les voit pas. Donc, les commerçants et les experts en marketing ont inventé toutes sortes de techniques d'approche de communication pour pouvoir dénicher ces fameux prospects. Donc, l'une des plus vieilles, au monde des plus vieilles méthodes, est de faire le porte-à-porte vous allez chez les clients potentiels, vous tapez et vous leur demandez tout simplement s'ils ont besoin de votre produit. Soit ils vous répondent oui, alors ce sont des prospects, soit ils vous répondent non, alors ils demeurent des simples clients potentiels. C'est donc uniquement qu'aux prospects, c'est-à-dire à ceux qui vous auront répondu oui qu'ils ont besoin de votre produit, que vous allez proposer ensuite une offre commerciale. Personnellement au cabinet AMP, nous, nous conseillons d'utiliser les techniques d'attraction pour pouvoir dénicher rapidement. Et plus facilement, des prospects. Dans le jargon marketing, on les appelle les techniques « poules. Poules, ça veut dire « attirer »,« tirer ». Les techniques d'attraction partent en fait du principe que le prospect a déjà un problème. Il a déjà un besoin et il cherche déjà des solutions pour pouvoir les combler. Donc, vous n'avez qu'à l'attirer à votre business. Ok Donc, la plus connue des techniques d'attraction, c'est l'annonce publicitaire ou encore le message marketing. L'annonce publicitaire consiste tout simplement à communiquer sur les problèmes que votre produit résout. Voici un exemple simple. Disons que quelqu'un a des rats ou des souris chez lui à la maison et il cherche à s'en débarrasser. Et vous, en tant que vendeur, vous possédez justement un produit qui élimine en 24 heures les rats et les souris. Donc cette personne recherche une solution. C'est un prospect. Sauf que vous, en tant que vendeur, vous ne savez pas où ce prospect se trouve. Par ailleurs... Euh, comme ce même prospect, il, y a, il existe de dizaines d'autres euh, prospects qui cherchent eux aussi à se débarrasser des souris et des rats qui vivent dans leur maison. Donc, comme vous ne pouvez pas savoir dans votre marché qui est prospect, qui ne l'est pas, eh bien, vous allez prospecter en utilisant une technique d'attraction, telle que je vous l'ai recommandée. Vous allez concevoir et, et, et, et diffuser une annonce publicitaire simple. Vous allez tout simplement dire au fort dans votre marché, à vos clients potentiels, que vous avez en, en possession, vous, en tant que vendeur, un produit qui tue les souris et les rats en 24 heures. Donc, en faisant cela, en communiquant ainsi, les prospects qui vont lire et écouter votre annonce, ils vont être attirés, ils vont décider de se rendre chez vous, le, le vendeur, pour en savoir plus sur votre, sur votre produit. Donc, avec une technique d'attraction simple, comme je vous l'ai dit avec l'annonce publicitaire, vous avez réussi donc votre prospection commerciale. Mais cependant, il faut savoir qu'en dehors de l'annonce publicitaire, il existe plusieurs autres techniques d'attraction pour pouvoir trouver des prospects, pour pouvoir les amener à vous contacter, à visiter votre commerce ou encore à visiter votre site Internet. Toutes ces techniques-là, nous les appelons au cabinet, AMP, les stratégies d'attraction de la clientèle. Ces techniques doivent être maîtrisées par tout vendeur pour ne pas être dépassé par la concurrence. Parce qu'en fait, il faut savoir que euh, vous n'êtes pas le seul commerçant dans votre domaine. Vous avez une double concurrence. D'abord, vous avez la concurrence directe de ceux qui vendent la même chose que vous. Mais ensuite, vous avez la concurrence d'autres commerçants qui sollicitent aussi les mêmes revenus de vos prospects. Donc, double concurrence. Donc, en tant que vendeur, vous devez vous appliquer à prospecter chaque jour, comme le font vos concurrents. Cependant, jusque-là, vous n'avez fait que la moitié de votre travail en tant que vendeur, en prospectant au quotidien. Il vous reste désormais maintenant à convaincre le client d'acheter votre produit. C'est votre deuxième tâche quotidienne. Comment convaincre d'acheter votre produit? Mais là, nous sommes au terme de nos 7 minutes. Donc, euh, ça sera dans une prochaine vidéo. Vous pouvez télécharger notre livret sur les stratégies d'attraction pour ceux qui veulent aller loin en cliquant sur le lien qui se trouve en haut ou en bas de cette vidéo ou en visitant notre site internet www.cabinetamp.com. Vous recevrez automatiquement plusieurs livrets de formation sur le marketing fondamental, notamment les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.